Bonjour à tous, je m'appelle Sarah et dans cette vidéo, nous allons voir comment soumettre un dossier et remplir le formulaire JustiCity. Pour accéder à la plateforme vous permettant de créer votre dossier, il vous faut simplement aller sur le site internet justiCity.com et cliquer sur les boutons Soumettre votre dossier ou encore Accéder à la plateforme. Pour créer un dossier, c'est très simple. Si vous êtes une personne morale, indiquez le nom de la société, sa forme juridique, son numéro d'immatriculation, l'adresse du siège social, le nom du représentant ainsi que le numéro de téléphone et l'adresse électronique. Passez maintenant à l'étape suivante qui est l'identification de l'autre partie à qui vous voulez proposer une médiation. Il est très important de bien renseigner ces éléments car cela nous permettra de le ou la contacter. La dernière étape est de renseigner le type de litige et de décrire en quelques mots votre différend. Ensuite, cliquez sur « Suivant » pour pouvoir vérifier toutes ces informations. Si besoin, vous pouvez les modifier. Si vous êtes d'accord avec toutes les informations que vous avez entrées, soumettez votre dossier. Et voilà, c'est fait. Nos chargés de clientèle sont informés du dépôt de votre dossier. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une autre prochaine vidéo sur le choix de votre forfait de médiation. Merci, à bientôt.